Je dis bonsoir à tous et à toutes. Je suis l'Urès Génius. Je suis là à travers cette vidéo pour remercier le grand maître spirituel Aziza et ses génies pour avoir me donné grande satisfaction en faisant revenir ma femme qui m'a abandonné depuis plus de 11 mois. Je suis très reconnaissant envers le grand maître spirituel Aziza et ses génies. J'encourage les autres gens qui sont dans le besoin de contacter le maître spirituel Aziza au numéro plus 229 630 490 47. Je reprends le numéro le plus 229 630 490 47. 47. N'hésitez pas de le contacter, il peut vous aider, il est un expert en la matière et je témoigne ça de tout mon cœur. Je suis reconnaissant, je suis très reconnaissant envers lui et ses génies. Merci à tous et à toutes.